Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors c'est Nathalie Krebs de Your Nails, on se retrouve donc pour une vidéo où on va parler euh, des dangers de la manucurus et pour ça donc je vous montre sur ma propre main, je vais vous montrer donc les dangers et comment surtout les éviter. Donc le premier danger, eh c'est que lorsque euh, vous travaillez trop les cuticules, eh bien, vous pouvez avec, avoir les cuticules qui vont repousser beaucoup plus sur la peau euh, et qui vont devenir très très sèche également sur le côté. Alors il faut savoir que quand on se lave souvent les mains ça n'aide pas non plus pour que ce soit euh, pour que ce soit pas sec sur les côtés mais voilà c'est un des risques. Euh, un autre risque pourrait être que vous allez euh, venir trop limer la surface et donc vous retrouvez avec la zone de repousse qui serait rouge euh, puisque vous auriez trop creusé à ce niveau là donc vraiment il faut éviter euh, la troisième erreur va être de d'aller trop loin sur les peaux et de se retrouver avec la peau complètement ouverte euh, en sang et du coup ben bah là, pour le coup c'est vraiment problématique on veut surtout pas ouvrir la personne il faut savoir également que si vous n'avez pas le CAP vous n'avez pas le droit euh, de faire euh, de la manicurus tout simplement donc vous pouvez le faire sur vous ça posera pas de problème le problème c'est que si euh, vous le faites sur cliente alors tant qu'il n'y a pas de problème tout va bien mais dès que vous allez vous retrouver avec euh, un ongle par exemple qui va être euh, très abîmé donc que ce soit la surface comme on l'a vu ou que ce soit au niveau des cuticules, si par exemple elle développe euh, un souci comme, euh, bon, alors on peut dire une infiltration, mais là l'infiltration sera plutôt due à un décollement, mais si elle, si elle a peu importe le problème de peau euh, ensuite, si elle développe un problème de peau, et eh bien elle pourra se re retourner contre vous puisque vous n'avez pas le CAP et que vous avez en théorie pas le droit euh, de couper. Euh, la peau. donc il y a des solutions euh, pour éviter tout ça euh, déjà la première chose va être d'utiliser donc euh, un ustensile comme celui ci c'est à dire un repousse cuticule en métal qui va permettre de repousser gentiment la peau sans la couper donc ça peut être une solution si vous voulez avoir déjà quelque chose d'assez propre sans avoir besoin de recouper vous voyez qu'en fait, les petites peaux vont déjà venir se retirer, parce qu'en fait, il y a un, une partie un peu biseautée sur, sur, euh, sur l'avant qui va créer un, un, petit, euh, un petit grattoir, si on veut, qui va venir gratter comme ça les petites peaux. De l'autre côté, avec, euh, avec cet embout, on va pouvoir venir gratter comme ceci sous les cuticules et venir retirer déjà une partie des petites peaux. Et on pourrait déjà s'arrêter là, mais on peut également venir utiliser une ponceuse. Et c'est là souvent où on fait des bêtises avec la ponceuse, parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut suivre une formation, c'est vraiment important, pour pouvoir justement venir travailler euh, avec les ponceuses par exemple, sans faire de bêtises. Ouais, donc on va faire comme ça sur, sur tous les ongles, hein. on, on repousse simplement. On va venir repousser. Je l'avais déjà fait sur l'index et sur, euh, sur le pouce. Et vous voyez, là, on voit bien les petites peaux. On va venir les repousser. Et bien souvent, c'est à cette étape-là, en tant que débutante, que vous faites des erreurs, puisque vous allez laisser, en fait, cette petite peau. Et par-dessus, vous allez mettre le gel de base, puis ensuite les autres. Ou alors carrément, vous ne repoussez pas du tout les cuticules, et là, vous ne voyez même pas la petite peau. Vous voyez qu'en fait, elle est complètement translucide sur mon annulaire. Or, quand je la repousse, on va voir qu'elle va venir devenir voilà, plus blanche. Et là, on voit qu'elle apparaît. Et là, je la repousse. En fait, avec l'autre partie, en repassant comme ça par en dessous, on va pouvoir les retirer très facilement, sans blesser la personne. Et magie de magie, sans surtout euh, utiliser de ponceuse et donc euh, sans, sans couper les cuticules et sans utiliser de pince euh, ou, de, euh, ou de ciseaux à cuticules désolé hein, je suis un peu fatiguée. <rire> voilà je vais passer un, un petit coup de cleaner pour que vous puissiez voir donc, hop, le cleaner hein, c'est de l'alcool qu'en fait on a la possibilité donc de faire quand même quelque chose de très propre sans forcément Utiliser la ponceuse, mais je vais quand même vous montrer à la ponceuse différentes erreurs que vous devez éviter. Vous voyez que c'est quand même relativement propre. Moi, pendant des années, j'ai uniquement fait ça. Voilà, je ne faisais pas plus au niveau de la cuticule, pas plus, pas moins. Alors, il faut quand même le faire, hein, bien sûr. Donc, au niveau de la ponceuse, je vous la sors. Souvent, on va utiliser un embout, soit qui va être trop agressif. Donc là, celui-ci n'est pas adapté pour, pour les cuticules, puisque vous voyez, il est bleu. Le bleu, c'est un grain qui est relativement épais, donc qui est fait pour le gel et donc pas pour, du tout pour l'ongle naturel. Et je vais vous montrer donc les embouts qui seraient plutôt adaptés. Donc moi, pour les cuticules, j'aime bien utiliser cet embout et cet embout. Lorsque je fais des manicures russes, justement. Euh, pourquoi j'utilise pas les autres Alors, on pourrait très bien aussi utiliser hein, ces trois-là, pas les autres. Voilà, Ce n'est pas vraiment adapté. Hein. Ce, Ceux-ci, euh, on les utilisera plutôt dans d'autres cas. Alors, à la limite, celui-là pourrait être utilisé, mais, euh, mais les autres, je préfère pas. Et donc, du coup, celui-ci, j'aime bien l'utiliser pour les cuticules. Par contre, attention bon, déjà, on le met bien au fond. Hein. On verrouille bien. Hop. Donc tous les tous les embouts, vous les retrouvez sur le site tiornel-international.fr si vous en avez besoin. Et là, le problème, donc j'allume, hein, je mets sur la position F, je ne sais pas si vous voyez bien, juste là. Voilà. Et en fait, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est ça. On met à fond <rire> et en fait sur les cuticules faut vraiment éviter parce que même si c'est un embout qui paraît comme ça avec un grain tout fin le fait de mettre à fond euh, c'est pas idéal donc on va devoir réduire à peu près à peu près à 20, 20 000 tours afin de pouvoir euh, bien travailler ensuite il faut surtout pas passer la ponceuse alors qu'on n'a pas encore euh, qu'on n'est pas encore venu décoller les cuticules. Pourquoi Parce qu'on va devoir appuyer beaucoup trop fort avec notre ponceuse, euh, ce qui fait qu'on va euh, venir sans doute blesser ici l'ongle euh, naturel. Donc en fait, il faut simplement venir se poser, ni venir piquer comme ceci, ni au contraire venir comme ceci, on va vraiment venir suivre la courbure de l'ongle naturel. Tout doucement. On pose à peine. Là, je ne l'ai pas encore bien repoussé. Et comme vous pouvez le voir, si la mise au point veut bien se faire, vous voyez que là, ma peau elle, elle adhère encore. Donc en fait là je vais avoir du mal par exemple à venir pousser. Je vais venir déraper sur ma peau assez facilement comme ceci. Et donc du coup je ne vais pas faire un travail très propre. Je ne vais pas pouvoir venir décoller ma cuticule. L'objectif en fait c'est d'avoir une cuticule qui va être comme, comme ici décollée pour pouvoir bien appliquer le produit. La mise au point, non elle ne veut pas. Elle a un peu de mal. Donc voilà, l'autre souci qu'on a, c'est que souvent, on veut faire tout d'un coup. Euh, alors, on peut, mais c'est moins pratique. Il vaut mieux changer le sens de rotation en, est, en le mettant sur R pour travailler le coin interne. Donc là, je travaille sur ma mauvaise main. Je ne suis pas gauchère, je suis droitière. Donc là, c'est ma mauvaise main. Ensuite, il va y avoir également l'angle... Voilà. comment vous positionnez votre embout pour que vous puissiez faire un travail qui va être propre. Voilà. C'est très important de savoir comment positionner votre embout. Donc tout ça on le voit en long, en large, en travers, dans les formations que je propose. Formation professionnelle. Vous pouvez également commencer par une formation d'initiation gratuite si vous le souhaitez. Vous retrouvez les infos sous la vidéo. Donc là, je suis un peu, euh, un peu gauche, hein, forcément, puisque j'utilise ma mauvaise main. Mais euh, voilà, je vous montre vraiment comment ça fonctionne euh, pour procéder correctement. Ensuite, alors là, je ne l'ai pas fait entièrement, hein, c'était juste pour vous montrer la procédure. Je vais vous montrer également l'erreur que vous faites avec l'embout rond. Voilà, ça y est, il a disparu. Non, il est ici. Alors, je vous conseille d'ailleurs d'avoir un embourron euh, qui soit rouge. Pourquoi rouge Parce que rouge, c'est l'une des euh, couleurs qui va être le plus fin en termes de, euh, de, de grain. Euh, vous avez le jaune qui est encore un peu plus fin. Au-delà de ça, vous avez le bleu, euh, vous avez le vert, le noir. Voilà, il y a différentes couleurs. Je vous conseille vraiment un jaune ou un rouge. Pourquoi Parce que ça va être euh, quelque chose qui va rester très très fin. Et qui va pas vraiment vous, euh, vous blesser. Donc là pareil, je mets sur une, euh, une rotation faible pour pouvoir justement venir passer sur la peau. Et je vais pas passer ici sur la peau. Souvent c'est ce qu'on fait, hein, on passe vraiment loin, loin, loin. On va juste venir passer ici sur le bord. Pareil, encore une fois, je ne vais, vais pas le faire en entier, parce que ce n'est pas l'objectif, je voulais juste vous montrer les étapes. Et souvent, l'erreur que vous faites, c'est que vous appuyez très très fort. Or, il faut vraiment passer tout doucement. L'objectif, voilà, c'est que vraiment, vous soyez tout doux. C'est vraiment pour venir lisser. Voilà, là, on peut passer sur les côtés également, quand on fait une russe pour venir lisser la peau. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Et toujours tout en douceur. Alors là, je, je ferais mieux de le faire hein, sur mon index. Puisque là, mes, mes doigts sont très très secs. Là, vous voyez que c'est tellement doux. Hein, que je devrais d'abord passer avec l'autre embout. Pour que ce soit ensuite plus facile avec cet embout-ci. Parce qu'il est vraiment tout tout fin. En termes de grains, bien sûr. Là, vous voyez qu'on a déjà une diminution... de la petite peau. Encore une fois, n'insistez pas trop si vous ne voulez pas que la peau s'ouvre. Voilà, ça nous permet déjà d'avoir quelque chose d'un peu plus net. En sachant que sur celui-ci, hein, je juste repoussé. je suis même pas passée avec le, le petit embout. Si je passe avec le petit embout, ça me permettra de nettoyer les petites peaux vraiment bien sur le côté. Donc voilà, pour récapituler tout ça, il faut éviter donc de venir creuser l'ongle naturel, il faut éviter de passer avec la ponceuse trop, haut. il faut éviter un sens de, enfin il faut voilà respecter le sens de rotation, il faut faire très attention également à la vitesse de votre ponceuse, il faut faire attention et euh, eh bien lorsque vous utilisez ça je vous l'ai pas dit mais voilà euh, que ce soit un ustensile comme ceci la petite pince ou alors les ciseaux qui se trouvent ici. Alors, s'ils veulent bien venir. Voilà. Donc, quand on utilise les ciseaux, déjà c'est des ciseaux spéciaux, hein, c'est pas des ciseaux euh, classiques, donc c'est vraiment des ciseaux à manicure euh, Il faut non plus pas aller trop loin pour éviter de couper le repli sussinguel. Il faut vraiment juste Venir positionner ces ciseaux de cette manière et surtout pas trop pencher vers l'arrière. Plus vous allez pencher, plus vous risquez de venir prendre la peau au-dessus et pas la cuticule. Il faut vraiment travailler au bon endroit. Donc pas ici, vraiment ici. Bon, juste à l'intérieur. Et tout ça, c'est vraiment un art. Hein. On n'apprend pas à faire les ongles en 5 minutes, donc c'est pour ça que vous avez besoin d'une bonne formation. Et donc du coup, euh, voilà, je vous apprendrai tout ça en détail dans la formation pro. Voilà, moi je vous dis à très très très bientôt. J'espère que ces petites astuces vous auront servi. Et que, euh, eh bien, vous ne ferez plus de manicure russe si vous n'avez pas le droit. Et si vous voulez suivre un CAP, c'est maintenant possible à travers euh, ben, mon organisme de formation euh, via votre CPF si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt.